Bonjour, dans ce tutoriel, on va voir comment configurer Visual Studio Code. Visual Studio Code, c'est un éditeur de code. On va voir comment le configurer pour qu'il soit mieux adapté à notre travail. Pour commencer, ici, on a un écran de bienvenue avec certains raccourcis vers des infos sur les langages, les raccourcis clavier, le thème couleur et d'autres petits tutoriels. Une fois qu'on qu aura étudié tout ça, on n'a plus besoin de ce welcome, de cet écran d'accueil. Donc, je coche ici pour qu'il arrête de me le montrer à chaque démarrage. Pour commencer, j'ai envie de mettre Visual Studio Code en français. Donc, pour ça, il faut que j'installe un pack de langage. Il faut que j'installe la traduction française. Pour faire ça, je vais utiliser cette icône ici, les extensions. Qui me permettent d'installer des choses je vais chercher french ok le premier élément que je trouve c'est un french language pack donc un paquet de traduction. je vais cliquer sur install pour l'installer il me propose maintenant de redémarrer l'application je la redémarre et effectivement j'ai maintenant une interface en français c'est super